Alors, sur ces, euh, sur ces préliminaires, euh, qui me paraissent quand même relativement importants, enfin, ça me paraît important de le partager aussi avec vous, hein, ne serait-ce que pour vous mettre la puce à l'oreille Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes plutôt dans les 35% ou moins qui ont vu l'intégralité des vidéos ou dans ceux qui vont de temps en temps voir une vidéo piquée au hasard Et puis, dès que c'est un peu théorique, dès qu'on regarde le chronogramme, euh, mon Dieu, c'est compliqué D'accord Mais oui, mais le chronogramme, c'est le moyen qu'on a trouvé de vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. On pourrait remplacer le chronogramme par un cours de sémantique, avec des gros mots, avec des automates partout, avec des maths partout. On a pensé que le chronogramme, c'était plus intuitif. D'accord Mais derrière, il y a une théorie sous-jacente. Okay. Alors, regardons donc maintenant les questions les unes après les autres, et on va faire l'examen le... Le... un petit peu dans l'ordre. Donc là, je démarre, il est 11h05, et on va voir quand on termine, et on va voir comment on a mis pour récupérer l'intégralité des points. Une de vos collègues de probation, enfin qui, qui enseigne en TD, eh bien, euh, elle a fait l'examen en 40 minutes. Vous aviez 1h45. En général, on fait un test comme ça pour savoir. Et on se dit que si l'enseignant met la moitié du temps, ben vous, qui avez moins l'habitude, vous devriez, en deux fois plus de temps qu'un enseignant, arriver à peu près à vous en sortir. D'accord Alors, ce n'était pas la version finale de l'examen, il y a eu des modifications parce qu'il y a eu des retours, hein. c'est un processus itératif. Construire un sujet d'examen, de ce n'est pas si trivial que ça. Mais bon, voilà. Donc a priori, en 1h45, ça devait quand même être à peu près faisable. Alors la première question qu'on vous posait, c'est quelles sont les différences de comportement sur l'action signalée entre les, moteurs, les moniteurs tels que définis par OR et les moniteurs de Java. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont capables de répondre à cette question dans l'amphi Bon, ne répondez pas tous à la fois. Il y en a a priori trois. La première, c'est que dans les moniteurs de OR le processus qui fait un signal suspend son exécution. Et ça, on l'a dit, euh, dans les moniteurs Java, eh bien, tout simplement, il y a euh, un flag pour... Euh, alors, ça dépend si on fait un signal all ou un signal, pour là où l'ensemble des threads qui sont bloqués sur la condition où on fait un signal, il y a simplement un flag qui est activé. Et ça veut dire que la thread qui a fait le signaler, termine son exécution, et après, une autre thread reprend la main. Alors, c'est une différence qui a l'air pas grand-chose, mais quand elle est couplée avec les autres, c'est important. Parce que, dans les moniteurs dehors, le thread, ou ce processus qui est suspendu sur le fameux signal, il est prioritaire par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il en réveille un, et pas potentiellement tous, avec ces espèces de système où il faut faire un while dans le wait pour savoir si, euh, à chaque fois qu'on est réveillé, on est dans une condition où on peut continuer son exécution. Ça, c'est un système vraiment euh, délicat et lié à Java. Eh bien, en fait, le processus qui est suspendu sur un signalé, lui, il sera prioritaire, donc il va en réveiller un, hein, mais quand celui-là va sortir, c'est lui qui va reprendre la main. Et on a évoqué le fait que ça évite quelque chose comme la famine. OK Et enfin sur un signalé, même si on positionne dans les réentrantes lock, parce qu'il y a deux façons de trouver les moniteurs dans Java, hein. il y a le moniteur par défaut intégré à euh, la classe objet, avec en fait simplement une condition, quelque part, hein, parce que vous n'avez qu'une file d'attente, euh, et puis vous avez euh, le réentrant lock, qui est une implémentation beaucoup plus complète, et qui bien évidemment s'appuie sur la précédente. Euh, et bien en fait, quand vous faites ça, eh bien quand vous faites un signalé, ou un notify, euh, eh bien, euh, c'est un des threads qui est réveillé, et pas forcément le plus ancien. ok Tandis que dans les moniteurs dehors, c'est le D'où le problème de famille. Je n'ai, dans le paquet de copies que j'ai corrigé, trouvé aucune personne capable de me donner ces trois différences. Il y en a qui arrivent à me trouver des trucs, mais les trois différences, non. Je n'ai jamais mis 100% à cette question. Pourtant C'est abordé dans trois vidéos. La 29 sur les moniteurs, la 30 sur les moniteurs en Java et la 36 sur la synthèse des moniteurs en Java. L'enseignement, c'est la répétition. On l'a dit au moins trois fois. D'accord Pas forcément de la même manière. Le taux de réussite global à cette question est de 14%. Elle valait deux points. Il y a 86% de la promotion qui a fait une croix sur deux points, noté sur 18. Parce que beaucoup de réponses étaient en fait des non-réponses. On ne traite même pas la question. Alors, euh, donc le 14% c'est parmi ceux qui ont répondu à la question. Parce que ceux qui ne répondent pas, on met, ne on met rien. Et donc du coup, Excel ne nous calcule pas les pourcentages. Oui, c'est quand même... La deuxième question de cours, c'est pourquoi vaut-il mieux utiliser l'interface Runnable pour créer des threads en Java plutôt que de passer par une extension de la classe Thread Est-ce que quelqu'un a une idée dans l'amphi Oui. Ah, ok. Alors, euh, vous avez raison sur le fond, mais euh, sur la syntaxe, vous avez tort. Vous avez dit, pour autoriser l'extension... Moi je dirais pour autoriser l'héritage, pour ne pas consommer un jeton d'héritage. D'accord La notion d'extension, ça n'existe pas vraiment. Hein d'accord, voit vois ce que vous voulez dire. Et effectivement, c'est ça, d'accord. C'est Java est un langage qui n'autorise qu'un héritage simple, donc si vous consommez le jeton d'héritage en héritant de la classe thread, vous ne pouvez pas avoir votre thread qui hérite d'une autre classe, qui étant une autre classe. D'accord? Donc, c'est un peu délicat. Et donc, effectivement, la ruse, la, le, le contournement, c'est d'utiliser des interfaces, parce que une classe peut implémenter plusieurs interfaces, même s'il ne peut hériter que d'une autre classe. D'accord? Donc, ça, c'était évidemment dit dans la vidéo 18, lorsqu'on présente l'interface runnable. C'est à peu près le bon endroit pour le dire. Encore une fois, les vidéos que je vous pointe sont des vidéos. et je veux dire, elles sont centrales. C'est pas les exemples où on illustre des notions euh, dans du code. C'est des notions centrales. Alors ça, c'est une notion qui n'est pas dans l'absolu, qui est liée à Java et la façon dont Java implémente le parallélisme. Au contraire des moniteurs où les... Enfin, deux des trois vidéos que je vous pointe sont des vidéos plutôt où on discute justement sur les, les moniteurs dans l'absolu et leurs implémentations possibles. D'accord Mais ça y était. Et là, alors, Dieu merci quand même, celle-là... Il y a la moitié des copies qui ont été corrigées pour lesquelles on a globalement une réponse. C'est un peu de tout rien, hein, je veux dire. Par contre, on a eu quelques, on a eu quelques, on a eu quelques réponses euh, ésotériques. Alors, la troisième question de cours, donc la question précédente, c'est sur un point, celle-là, c'est sur deux. La troisième question de cours, présenter les quatre conditions qui peuvent aboutir un interblocage, enfin, conduire un déblocage, en exécution d'un programme. Alors, il y a une collègue qui a eu TP, euh, TDTP euh, lundi, euh, qui a posé la question en TD euh, à propos, euh, quelles conditions euh, on a rendu impossible en faisant telle modification dans le programme Et puis, elle me dit, euh, les étudiants m'ont regardé avec des yeux ronds, hein, en me disant, mais c'est quoi les conditions D'accord, bon, ben là aussi, il y avait deux points à prendre à peu près gratuitement. Il y a quatre conditions. Le fait que les ressources soient exécutées en exclusion mutuelle, donc en fait que je seul un fil d'exécution peut manipuler une ressource à un moment donné, l'utilisation simultanée de plusieurs de ces ressources, avec une acquisition au fur et à mesure et sans libération préalable. Donc le fait que j'ai pas à chaque fois une ressource et une seule, parce que je pourrais avoir A, je libère A puis j'ai B, j'ai A et à un moment donné j'ai A et B ensemble. Okay. Troisième condition, la réservation des ressources est bloquante. Si elles ne sont pas disponibles, typiquement le cas dans les ressources qui sont critiques, et en 4, l'existence d'un cycle qui va rassembler N processus, où dans ce cycle, en fait, on va avoir des dépendances entre les processus, une dépendance étant, le processus PI attend une ressource détenue actuellement par le processus PI plus 1. Voilà les quatre conditions. Si vous en faites tomber une... Je vous le montre pourquoi dans la vidéo correspondante. Si vous en faites tomber une, vous ne pouvez pas avoir d'interblocage. Donc vous avez la garantie que votre algorithme est sans interblocage. Il peut être avec famine, mais sans interblocage. Donc c'est détaillé dans la vidéo qui présente les interblocages, elle a un titre. Vous avez la cartographie du cours. Vous avez le titre des vidéos. D'accord Donc ça c'est quand même un truc central en concurrence, l'interblocage. D'accord Voilà. Et euh, le taux de réponse est de 17%. Et encore, les réponses que j'ai sont en général un peu anémiques. Euh, vous trouvez rarement plus d'une condition. Il y a des gens qui m'ont gentiment écrit la condition A attend B qu'attend A. Bah ben oui, mais pourquoi A attend B attend A D'accord Donc là, je voulais exposer les choses. Je veux dire, il y a des mécanismes intrinsèques liés aux conditions d'exécution du parallélisme qui font que vous êtes dans des situations comme ça. D'accord Et c'est ces conditions-là que vous devez reconnaître. Parce que si vous voulez vous poser un jour la question, j'aimerais avoir un algorithme, mais j'aimerais que structurellement, il ne soit pas, il ne puisse pas générer d'interblocage, eh bien, il faut que vous vous souveniez de ce truc-là. Parce que sinon, bah, vous ferez un algorithme sans vous préoccuper de ces quatre conditions, et vous ne saurez pas s'il respecte ou non ces conditions. Ah oui, j'ai un interblocage. Ah oh, bah merde alors, comment je fais D'accord Tandis que vous savez que si ces conditions-là, il y en a une qui n'est pas vérifiée, pas d'interblocage. Zéro chance c'est quand même confortable d'avoir un outil pareil à sa disposition face à un piège pareil qu'est l'interblocage. Alors, ça c'était la partie 1, 5 points. D'accord. Euh, le taux de réussite moyen n'est pas terrible. Hein. On a vu qu'il était à faire 24%. Donc sur 5 points, la promotion récupère en moyenne ben, 25% de 5 points, c'est-à-dire 1,25 ou 1, enfin bon, dans ces eaux-là. Vous voyez, c'est un peu malheureux. Alors évidemment, il y en a quelques-uns qui ont récupéré plus de points. Hein. Je crois que la meilleure copie que j'ai corrigée là-dessus, je crois que le mec il a euh, 3,5 sur 5. Ah ben bah ouais, bah déjà, vous voyez, il est pas neuf, hein, il n'a pas perdu 5 points, il n'a perdu qu'un point et demi. Donc euh, il peut envisager la suite avec un petit peu d'espoir. De... Alors, je vais trop vite. Voilà. Alors, la première question, donc il y a un programme qu'on vous présente, je ne vais pas redonner le listing ici vous avez accès à ce listing, puis je remettrai le sujet en ligne, sans le corriger, bien sûr, parce qu'on fait le corriger ici. Donc l'idée, c'est que on vous présente euh, un listing qu'il fallait regarder, et euh, si on regardait les choses de près, la classe boîte-message n'avait pas de constructeur. Alors le système, c'est un système producteur-consommateur, et euh, donc la première question qu'on vous pose, c'est une question, mais purement Java. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas de constructeur Bon, ben non, c'est c'est c'est normal, pourquoi Parce que tous les attributs de cette classe sont initialisés dans leur déclaration, donc effectivement le constructeur est implicite. Alors là par contre, souvent ça a été mignon, vous avez tendance à dire, on utilise le constructeur par défaut Java. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai, il y a un constructeur par défaut, mais en fait qui s'appuie essentiellement sur le constructeur du super, donc de la classe dont on hérite, éventuellement on monte jusqu'à object, d'accord, pour faire euh, la partie initialisation. Donc voilà, hein, c'est ça qui est, qui est, qui est important. Euh, bon, euh, bien évidemment, euh, on était euh, souple, hein, euh, ça valait un demi-point, ce truc là. Mais ça valait un demi point pourquoi Alors, 73% de réussite. Quand même. D'accord. Cela dit, euh, pour être franc, c'est une question niveau L2, ça. Hein. Donc on peut espérer que vous, étudiant à L3, vous savez répondre à une question niveau L2. Ok, donc. Ça, c'est l'autre corps. La question à demi-point, qui est une question euh, purement Java, effectivement gros taux de réussite. Alors après on regardait les exécutions de ce programme, dont on savait que c'était un producteur consommateur, et ici la première chose qu'on constate ici, c'est que je crée plusieurs instances de second et puis euh, là euh, j'ai plusieurs instances de premier aussi et puis c'est bizarre mais elles étaient toutes numérotées pareil. Alors que si on regardait le, le source euh, du constructeur de premier et de second, parce que eux ils avaient un constructeur, contrairement à boîte message, eh bien, il euh, n'y avait pas de raison. Et en fait, c'est un truc qu'on a fait, mais à plein d'exemples, hein, c'est un truc qui est archi classique, euh, et que simplement ici, euh, on a euh, très mal fait, c'est qu'on avait, si vous voulez, une variable locale de type compteur, qui contenait l'identité courante, et puis on l'incrémentait. Mais bien évidemment, ce compteur, on avait oublié de le déclarer en statique, c'est-à-dire qu'il soit partagé par l'ensemble des classes. Donc ça, c'est le premier problème ici. Le compteur, dans premier et dans second, n'est pas déclaré en statique, donc chaque instance d'objet va avoir sa propre classe. Alors, il y avait une deuxième partie qui était cachée, un certain nombre d'entre vous, Dieu merci, l'ont trouvé, mais pas tous, c'est que si je rends le compteur statique, il faut que je me pose la question Puisque les codes sont exécutés dans des threads différentes, est-ce que je dois protéger ce compteur Alors, il y avait deux solutions. Soit je ne pose pas de questions et je protège. C'est plutôt mon attitude. Je protège d'abord, je réfléchis ensuite. d'accord. Soit on réfléchit un peu et on se dit « Oui, mais c'est dans une boucle qui est séquentielle, donc il n'y aura pas de problème. Je n'ai pas besoin de le protéger. » Mais je le dis. d'accord. Donc, l'étudiant qui avait trouvé le coup du statique et qui avait dit « Je ne protège pas parce que c'est séquentiel. » ou l'étudiant qui a le truc du statique et qui dit je protège parce que je suis craintif et eh ben cela ils avaient les points sinon celui qui trouvait que le statique il avait évidemment qu'une partie des points il ne perdait pas tout mais il y avait une partie des points voilà taux de réussite pondéré 60% de réussite quand même vu le nombre de choses qu'on a fait de fois on l'a fait en td et vu le nombre de fois où je le développe en cours dans les vidéos c'est été malheureux Question 3, alors on considère que le programme, mais maintenant il est corrigé par rapport à ça, et on regarde. Et puis on regarde et on est un petit peu surpris parce que là ici, euh, donc on a maintenant premier 1 et premier 2 qui démarrent. Premier c'est les écrivains, donc ils déposent euh, des messages. Et puis on a second qui les récupère. Et a priori, euh, ce qui se passe, c'est que euh, tel que les choses sont vues, dans boîte message, on dépose un message, je l'écris, et après, je le lis. Et un message ne peut être réécrit que lorsque le précédent a été lu. Et donc je suis un petit peu étonné de constater que... Et puis un message ne peut être lu que lorsqu'il a été écrit. Donc je suis un peu, constaté... un peu étonné de constater qu'il y en a deux ici... Qui lisent deux fois le même message. Alors il y en a qui m'ont trouvé des trucs... Ils disent, oui alors c'est bizarre, ils s'exécutent deux fois mais en fait ils s'exécute qu'une fois. What the fuck Ça veut dire quoi ça Non, j'ai bien deux instances, d'accord Mais ça sent clairement le problème... Dans la gestion de section critique. C est, c est, ça se sent, ça. Effectivement, quand on regarde les choses, eh bien, euh, dans les méthodes ajoutées comme dans les méthodes retirées, il y avait des instructions qui auraient dû être dans la section critique et qui n'y étaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait le lock et derrière, il y avait encore la manipulation des données qui décrivent la boîte message. Complètement anormal, ça. C'est la formation de nos D'accord Donc effectivement, il fallait corriger ça. Alors vous pouviez écrire le code ou simplement expliquer que les deux dernières instructions qui se trouvaient après le « finally », eh bien il fallait les remonter avant le « finally », et là, d'un seul coup, tout marche. D'accord effectivement, les deux instructions, c'était la mise à jour du booléen qui dit que c'est lu ou que c'est écrit, et puis la recopie de la valeur du message. Donc vous sentez que si je suis interrompu à cet endroit-là, bon évidemment ça n'a pas été ma première exécution pour euh, obtenir cette trace-là, mais en, en tweakant un petit peu, je suis assez facilement tombé dessus, je veux dire, c'est un problème d'indivisibilité. L'indivisibilité de l'exécution, quand on veut maintenir la cohérence de données dans des problèmes concurrents, c'est essentiel. Donc j'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord Donc il faut que vous soyez capable de voir ça. Et hélas, la, alors si je vous montre votre code, le code, donc en fait voilà, c'est ça. On avait ça là, ok, et je vous le fais sur euh, insérer, c'est la même chose pour retirer, et voyez ici, j'ai mis les instructions là, donc tout va bien. D'accord, donc c'était ça qu'il fallait faire. Euh, vous n'étiez pas obligé de me l'écrire, vous me le disiez, hein, je veux dire trois lignes, trois lignes et le point ou le point et demi qui va avec. Alors, pareil pour retirer, c'est pas hyper compliqué. Et euh, ici, 58% de réussite, quand même. D'accord. Voilà. Mais que 58%, encore une fois, c'est le truc essentiel. Alors, la question suivante, donc on regardait ici euh, un, un programme avec une exécution, j'ai mis ici l'exécution, il y en avait deux, euh, une qui se passait bien, enfin apparemment bien, et une qu'il fallait interrompre avec un contrôle c et je vous demande de dessiner le chronogramme correspondant à la seconde exécution, vous y présenterez les différents fils d'exécution, les points de synchronisation, ainsi que les affichages observés, nous attendons que la notation soit similaire à celle présentée dans les vidéos de cours. Ne me dites pas qu'il n'y a pas un chronogramme dans les vidéos de cours, j'aurais dû pointer les vidéos de cours où il y a des chronogrammes, mais euh, il y en a quand même énormément. Et j'utilise tout le temps à peu près le même formalisme, d'accord, histoire que les choses, évidemment, soient à peu près claires. Bon, alors, bah, je vais vous laisser montrer. Alors ça, c'est un étudiant qui m'a fait un chronogramme. Il y a de l'idée là-dedans. On est quand même assez loin des notations, hein ne serait-ce que parce que là, il a oublié de différencier que ceci n'est pas un fil d'exécution normal, ce n'est pas une thread, c'est un système de synchro. Et dans mes chronogrammes, je les représente de manière différente. Parce que j'ai pas le compteur ordinal. Quand j'ai quelque chose ici qui n'a pas marqué d'ailleurs, qui s'exécute, c'est avec le compteur ordinal de la thread qui a effectué l'appel. D'accord Et si on les représente, c'est parce qu'ils ont un intérêt vis-à-vis -vis de la synchronisation. D'accord Donc là, il est clair qu'il n'a pas eu tous les points sûrs. Hein. Euh, ça, c'est un chronogramme qui, est, qui ressemble un peu plus à ce que j'ai fait. Alors ici, y a... il ne il s'est pas planté là, il m'a mis, euh... j'ai oublié de, de le prendre, c'est un peu plus bas, il m'a mis euh, à côté de l'étoile, il m'a dit, ah, c'est pas un vrai compteur ordinaire, il ce n'est pas un vrai fil d'exécution, euh, etc. Euh, euh, tapez pas, tapez pas, je pas tapé du coup. Euh, et effectivement, eh ben, on a quelque chose qui ressemble beaucoup. Vous voyez, alors, qu'est-ce qui est important Il y a les fils d'exécution, il y a la partie où il y a les créations, donc là, il a représenté les starts. Euh, aussi, il y a ici les appels avec qui exécute quoi, donc on voit très bien que ça, ça s'exécute c'est une primitive de la boîte, donc du système de synchronisation mais qui s'exécute pour le compte de celui-là puisque l'appel vient d'ici et revient d'ici, et puis euh, bah voilà, bah ça ressemble à peu près à ce que j'ai même encore trouvé mieux alors là c'est carrément mon formalisme d'accord, où l'étudiant ici s'est amusé d'accord, à mettre carrément euh, mes petites bulles D'accord Donc évidemment, les deux derniers chronogrammes sont assez justes. Voilà le mien Alors, euh, justifions un petit peu ce qui s'y passe. Donc, Vous êtes d'accord que la boîte ici, c'est un système de synchronisation, donc je n'ai pas de compteur ordinal, mais je le représente parce qu'il va jouer un rôle dans la synchronisation. Ici, j'ai le programme principal qui va créer premier 1, puis second 1 et second 2. Donc ici l'exécution là de l'affichage peut avoir le ici, et puis après ici j'ai forcément une interruption, parce que le message ici survient après ces deux messages là. Et là ici j'ai forcément le premier qui prend la main. Qui prend la main et qui n'est pas interrompu du tout, puisque les deux messages qui marquent le début de son exécution et la fin de son exécution apparaissent. Donc là il y a... C'est pas possible, je peux pas avoir d'autres exécutions qui amènent ça. D'accord Donc je fais le insérer, lui il dit... Je me termine, c'est réglé. À ce moment-là, lui reprend l'exécution pour dire je me termine, c'est réglé. Bon, alors maintenant c'est second qui prend la main. Alors là, il y a un petit peu de variabilité parce que, en gros, ce message, il peut avoir lieu juste avant l'appel ou juste après l'appel et avant le message ici. Mais les messages sont dans cet ordre-là. Donc c'est simplement l'appel qui peut. Je peux commuter avant l'appel pour second de 1 ou juste après l'appel. D'accord Et éventuellement, du coup, on pourrait aussi imaginer une variante où lui s'exécute avant que la reprise est là, ça fait un peu plus de commutation. Mais en gros, il n'y a pas beaucoup de variations possibles. Donc ici, lui, il affiche son message, il commute, lui affiche son message, il commute, lui, il fait un appel à retirer, il peut retirer la valeur, et le deuxième fait un appel à retirer, mais il n'y a plus rien. Et comme il n'y a personne pour mettre quoi que ce soit, je me bloque. Et vous voyez que construire le chronogramme, c'était également répondre à une partie de la question d'après. Le chronogramme il rapportait trois points. On estime que c'est important, pas parce que vous faites du dessin, mais parce que ce dessin il exprime votre compréhension intrinsèque de ce qui se passe dans un programme que vous lisez. Et dont on regarde, enfin dont on observe ici l'exécution. 45% de réussite, quand même. Ouh, bon. Pas. Moi je préfère 100%. Il est clair que moi en tant qu'enseignant je préfère foutre des 18 et des 20 partout que des 2 et des 4. Hein. C'est légèrement plus gratifiant et plus agréable. Voire même parfois on tombe sur une solution. J'adore quand on est sur les gens m'énervent comme ça, on dit merde, c'est merf... mieux programmé que ma solution. Ça arrive parfois. Dit, ah putain, ah bien vu. Alors là en général on est généreux. Bon. L'analyse d'un programme, donc toujours la suite, la, la dernière question de la partie. Maintenant, on vous dit, on vous demande pourquoi il faut interrompre manuellement chronogramme de 1, 2. Donc, c'est l'exécution qu'on a faite dans le chronogramme. Bah, on a très bien compris, hein. c'est parce qu'il manque effectivement un premier, et du coup, il manque un message à, à consommer. Alors, la question c'est, mais pourquoi le problème n'avait-il pas été observé sur chronogramme de 2, 1 alors, on réfléchit, le chronogramme de 2, 1, j'ai eu une écriture et une lecture et une autre écriture. Donc, effectivement, le deuxième premier, il peut se terminer parce qu'il a pu écrire. Bon, il se trouve quand même que, c'est intéressant de noter que le deuxième message qui a été écrit dans la boîte n'a jamais été consommé. Mais ça n'empêche pas la terminaison du programme. Et c'est là qu'il y a une différence avec le chronogramme de 3, 1. Parce que là, il y en a deux qui vont écrire des messages qui ne seront pas consommés. Donc le deuxième, que ce soit, euh, enfin, quelle que soit son identité, il va écrire le message. Le premier, il n'a plus pour consommer, donc le message va rester. Et le troisième, il ne peut pas écrire le message, puisqu'il n'y a personne qui consomme le message que dans la boîte. D'accord Donc ça veut dire qu'effectivement, chronogramme 2, 3, 1 ne se termine pas non plus. Alors que chronogramme 2 euh, de, euh, de 1, lui, il se termine. Et du coup, on peut dire qu'à partir du moment où on va avoir un nombre de premiers supérieur à N plus 1, euh, enfin supérieur de 2 de, de, de, au nombre d'écrivains, de, de, de eh on aura forcément des blocages avec le système. Et en gros, c'est à peu près le cas dans tous les systèmes producteurs-consommateurs. Vous avez un nombre de producteurs, il y a une taille de buffer, et puis il y a un nombre de consommateurs. Si j'ai moins de consommation qu'il y a de producteurs, enfin de messages produits euh, dans un buffer donné, données, bah à un moment donné, euh, tout le monde va se bloquer, en particulier les producteurs. Donc voilà, on observe un blocage carrément qu'un message à consommer, on n'observe pas de blocage pour Java, etc. Enfin, bah, c'est la réponse que j'ai faite, d'accord Et là, j'avais 68% de réussite. Donc probablement une grande partie des gens qui avaient fait le chronogramme, ils ont compris. D'accord. Enfin, ceux qui ont fait le chronogramme correct, en général, les questions, les réponses derrière sont extrêmement claires. Ceux qui n'ont pas fait le chronogramme ou qui fait la passe au chronogramme, parfois, ils arrivent à paragouiller des trucs et à récupérer des points. Mais bon. Et puis, euh, maintenant, on aborde la troisième partie où on vous demandait d'écrire un programme simple. J'ose imaginer ce qui serait passé si le programme était plus compliqué. Alors, dans ce programme simple, pourquoi il est simple euh, En fait, c'est une variation sur le lecteur-écrivain, producteur-consommateur. Donc, encore une fois, vous aviez une partie du code qui vous était donnée dans la question précédente. Et si vous avez fait les parties dans l'ordre, vous avez passé un certain temps à analyser un programme de type lecteur-écrivain. Donc, on peut imaginer que ce genre de structure devrait vous être familier. Alors, il y avait quand même un petit piège. Le piège, il est ici. d'accord, C'est qu'il y a un système d'inscription. Qui permet. Alors, il faut que j'en ai au moins un qui s'inscrive. Je peux en avoir plus. Donc, euh... et puis, il y a. Euh, donc là, le, le... ça veut dire que vous voyez qu'il y a déjà une barrière. Je ne peux pas démarrer n'importe quand. Je démarre quand j'ai au moins un, euh, un écrivain qui s'est euh, inscrit. Et puis ensuite, j'ai euh, une lecture. Et en fait. La lecture, elle a un comportement un peu spécial. On ne va quand même pas vous, vous, vous autoriser à recopier le code de, de la question d'avant. Hein. C'était quand même un peu facile. Donc, l'idée est de dire ben voilà, la lecture, elle est bloquante et je synchronise l'ensemble des lecteurs inscrits sur la lecture. Donc, on ne sort de la lecture. Donc, il y, y, y a deux conditions de blocage dans la lecture il y a le fait que la donnée soit écrite ou pas. Si la donnée n'est pas écrite, ce n'est même pas la peine de lire quoi que ce soit. Mais une fois que la donnée est écrite, il faut que tous les lecteurs enregistrés soient arrivés. Okay. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, on a quatre méthodes à implémenter. Et puis après, il y avait une discussion sur la terminaison du système. Question 1. Donc, on va regarder euh, l'idée. Donc ici... Euh, j'implémente variable protégée et on vous demandait de dire quelle variable locale ou quelle variable d'instance vous envisagez de créer. Donc là, j'ai besoin bah, du contenu, le nombre total en fait euh, de gens qui vont euh, être inscrits. Euh, euh, oui, c'est ça. Euh, NbA2, c'est euh, le nombre total, Alors, ça c'est pour l'autre primitive. Savoir si c'est écrit, savoir si les inscriptions sont closes ou pas. Euh, et puis, euh, alors, il y a des gens qui ont essayé de me faire des trucs à coup de synchronize. Là, on sent que c'est un peu compliqué, parce que vous voyez qu'il y a les blocages sur les lectures, les blocages sur les écritures, il y a deux blocages sur les lectures, en plus c'est un peu plus compliqué. Et puis, il y a aussi le système de synchronisation en entrée. D'accord Donc, en fait, euh, du coup... Enfin, on a trouvé que c'était intéressant euh, d'avoir la enfin, solution à l'implémentation avec un réentrant lock et puis quatre conditions. Et vous voyez que, j'insiste, encore une fois, les conditions pensées, conditions de blocage. C'est pour ça qu'Or il a appelé ça des conditions. En fait, c'est une file d'attente, c'est une file de, de, de suspension de vos, vos threads ou de vos process. Mais, vous ne vous suspendez pas par hasard, vous, vous suspendez parce qu'il vous est dans des conditions où vous devez vous suspendre. Okay Donc il faut que vous posiez la question c'est quoi les conditions auxquelles je me suspends? Et, et, et le nom que je donne à mes, euh, mes, mes conditions là, j'espère que c'est trivial. Donc regardons ici Alors encore une fois, j'insiste c'est de la programmation, c'est pas la seule et l'unique solution. Il y a des variantes qui fonctionnent et dans vos copies on a trouvé des variantes qui fonctionnaient. Ok euh, Il y a des variantes que, que, à qui j'ai accordé des points. Euh, c'était franchement moche à, à coup de, de slip et de machin, etc. Des attentes actives, c'était. Mais bon, ça remplissait le cahier des charges de façon assez inélégante, mais ça remplissait le cahier des charges. Donc ils n'ont pas eu tous les points, mais ils ont eu des points quand même. Il n'y avait pas de raison. Hein, je veux dire, euh, ça fonctionne. Alors euh, l'idée ici, c'est que vous voyez, soit les inscriptions sont Close, et dans ce cas-là, si clos est true, je sors ici, et je rends que tu ne peux plus t'inscrire. D'accord Donc, euh, le gars, il s'en va. Si les inscriptions ne sont pas closes, cette condition-là est vérifiée, j'incrémente, donc c'est un nouvel inscrit qui arrive, et à ce moment-là, euh, eh bien... Euh je l'enregistre. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a la primitive s'inscrire et il y a l'autre primitive qui était à tous deux, enfin, à. Pouf pouf. Euh... Attendre prime à deux, voilà, c'est ça, hein, excusez-moi. Euh, et en fait, cette primitive attendre prime à deux, ce qui est important de savoir, c'est qu'elle, elle est potentiellement bloquante. Elle est potentiellement bloquante s'il n'y a pas d'inscrit. Donc, le souci, si vous voulez, euh, il est de dire que ben, si par hasard, il y a un hâte enfin, attendre preuve à deux euh, qui a été exécuté avant, ben le quelque part, euh, on est bloqué. Donc, ces processus qui sont, enfin, ces threads, ou processus, là, ces fils d'exécution qui sont bloqués, il hein, ben, faut les réveiller. Donc, vous avez intérêt à faire ici un signal au lavande de trou Alors là, il y en a un paquet qui me l'ont oublié, ce truc-là. Ah, amoureusement, il bloque les promes à deux, là. Mais jamais, il les réveille. Donc, le programme, il ne va pas très, très loin. OK Donc là, il y avait un gros piège à loup. Bon, bien évidemment, tout ça, ça se fait dans un lock-on-lock. -lock. Il y en a un qui m'a fait une solution, c'est génial. Il y a presque tout ce qu'il faut. Sauf le lock and lock Ben ouais, mais ben c'est dommage. Hein parce que le lock-on-lock, -lock, ça veut dire qu'on passe d'un truc qui pourrait marcher. S'il si y avait le lock-on-lock, à -lock, un truc qui ne marche pas du tout. Parce que les... Il n'y a plus d'atomicité qui a été, enfin, qui est préservée, d'accord Alors là, 37 de réussite. Ouh, ça commence à faire mal. Ensuite, bah, continuons. Donc j'ai remis ici les variables pour qu'on se les rappelle. J'avais la place. Et là ici, on implémente le de proba, proba C'est assez facile. C'est en gros la, la, la, le cahier des charges, c'est c'est ok s'il y a au moins un inscrit. Donc, je prends mon compteur d'inscrits. Si il vaut 0, ben, je me bloque. Et si il vaut autre chose que 0, je continue. Et si je continue, je clos les inscriptions. Alors, il y, y a une solution, il y en a, c'est assez rigolo, il m'a fait le truc. Lui... Il ouvre les inscriptions, il a, euh, la, la, la, le truc qui est initié de façon inverse, lui, il ouvre les inscriptions quand le compteur vaut 1. Ben oui, mais enfin, s'il y en a 2 qui s'inscrivent, et qu'après on passe prêt à 2, les inscriptions, elles restent closes. C'est con, hein Donc il faut quand même faire attention aux conditions que vous mettez. D'accord Donc là, ici, le cahier des charges, c'est j'attends qu'il euh, y en ait euh, un qui soit inscrit. Et si, ben, euh, NB Total vaut toujours 1, ben, hop je me suspends sur une de mes conditions, la condition qui me permet de démarrer les accessoires qui sont concernés par euh, cette méthode. 29% de réussite. Descente légère aux enfers. Regardons maintenant la classe, enfin la méthode écrire. Je rappelle toujours la déclaration ici. Alors là, c'était quand même assez fastoche, puis je vous rappelle que vous aviez un inséré qui ressemble furieusement, d'accord, qui était à côté. Et là, c'est étonnant, parce qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui ont oublié ce machin. Mais encore une fois, c'est un schéma, mais archi-classique du producteur-consommateur. Quand je suis bloqué en lecture, je suis réveillé par les écrivains, et quand je suis bloqué en écriture, je suis réveillé par les lecteurs quand ils ont consommé de données. D'accord Donc on a un système croisé, c'est archi classique, c'est un schéma classique de la probation concurrente qu'on trouve quasiment partout. Et on l'a vu dans pas mal d'exercices, que ce soit en cours ou en TD. Donc a priori, euh, c'est un schéma quand je vous dis que l'examen est facile, on n'a fait que vous poser des variantes de questions que vous avez rabâchées, si vous avez été évidemment en TD, TP, et si vous avez suivi les cours. D'accord donc ici, alors évidemment il y a le, le cas qui est un peu particulier, faut ruser un petit peu, c'est quand j'écris une donnée, cette donnée elle va, être, elle va devoir être lue par tous les lecteurs. Donc c'est les accessoires de lecteurs D'accord? Donc ça veut dire qu'au moment où j'écris ma donnée ici, vous voyez, je suis en train je commence par initialiser ce compteur à zéro. Ce compteur, vous sentez bien qu'il sera incrémenté quand on recevra les lectures. Bon, je mets le contenu, je dis que écris vos, vos trous, et puis ensuite, si des lecteurs sont arrivés trop tôt, ils sont donc bloqués en lecture, sous la condition lire, pouf, je les réveille. Et puis ensuite, eh ben moi, il faut que j'attende, parce que je ne peux pas réécrire une donnée au prétexte qu'elle a été lue, je ne peux réécrire une donnée que lorsque tout le monde l'a lue. Donc je suis obligé ici de boucler jusqu'à ce que, NBA2 soit inférieur euh, à NB total parce que NBA2 va être incrémenté et lorsqu'il vaut NB total, ça veut dire que tous les lecteurs qui étaient inscrits ont pu procéder à leur lecture. Et à ce moment là, moi je sais que eh bien je peux sortir. C'est-à-dire que je peux autoriser une nouvelle écriture parce que si j'ai un deuxième écrivain qui arrive ici, il sera bloqué sur le lock. D'accord? Voilà. Bon, on continue. 26% de réussite. Et puis, finalement, lire. Alors, lire, c'est vrai que c'était la plus compliquée. Hein. des quatre méthodes. Parce qu'il y a deux choses qui se passent. Il y a l'attente de la lecture, ici. OK Donc, ça, c'est le schéma classique du lecteur-écrivain. Mais, lorsque la donnée a été écrite... J'incrémente le compteur, je peux récupérer la valeur dans une variable locale, mais je ne fais pas un return tout de suite, puisque vous vous souvenez que j'ai dit que la valeur n'est rendue que lorsque tous les lecteurs sont passés. <rire> Alors à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que j'ai la même condition là que pour l'écrivain, sauf que j'ai cette condition pour l'écrivain, mais je vais bloquer, en fait, pas sur l'écriture, parce que c'est... Lorsque je vais tous les lecteurs seront passés, avant de réveiller les écrivains, il faut que je réveille euh, les, les, les lecteurs qui euh, ont, ont lu. Donc ici, je me bloque en attente de lecture jusqu'à ce que ben, le nombre de lecteurs, le dernier lecteur qui va arriver, Nb A2 inférieur à NB total, sera plus vrai. Et dans ce cas-là, il passera, d'accord, et il passera ici, et il fera donc écrit égal false, c'est-à-dire que du coup. Il éveille, enfin les écrivains, ça va bien se passer, d'accord, et puis ici il va pouvoir faire un écrire signal all pour éveiller les écrivains qui sont bloqués, et les autres points signal all pour dire bah, Vous avez maintenant la valeur, ils l'ont copiée ici dans une variable globale, je me fous de l'état de contenu maintenant parce que le verret le c'est une variable locale, elle est sur la pile de la thread qui exécute la méthode. Ok Donc vous, vous souvenez, en récursion, on empile les occurrences de variables d'une fonction récursive. Là ici, ça vient de différentes piles. Donc contenu, je n'en ai qu'un. Veret qui a été déclaré ici, j'en ai un par thread. Donc comme j'ai fait l'affectation ici, même si contenu est modifié, je m'en moque puisque je fais un return ici de Vret. Alors là, il y a une variante où les gens faisaient un return de contenu. D'accord Alors le retour de contenu, ben, il est dangereux. D'accord Ça marche, mais pas forcément tout le temps. On ne va pas trop pénaliser là-dessus, d'accord Mais ça marche, pas tout le temps. OK 19% de réussite. Alors après, il y avait une question qui était un peu plus compliquée aussi. C'est, euh, que se passe-t-il si le nombre d'écritures effectuées par un accesseur 1 est supérieur au nombre identique de lectures effectuées par les accesseurs 2 Proposez une solution autre CTRL-C pour gérer la terminaison. Et on vous demandait de préciser euh, les éléments que vous souhaitez modifier dans le code. Euh, on n'attendait pas forcément que vous le programmiez, il y en a qui l'ont programmé, tant mieux. Hein. Alors, l'idée ici, c'est, bah, on a vu plein de solutions euh, en TD et en cours, euh, différentes, donc, euh, la première solution, la plus simple, celle que vous avez le plus décortiqué en TD, c'est la solution à base de join. Donc, en gros, le main, il fait un join sur les lectures, et lorsque toutes les lectures ont lieu, il va faire un interrupt sur, euh, le, sur euh, la variable partagée, et par propagation, le interrupt va se propager aux appelants. Ah bien évidemment, vous avez dans ce cas-là intérêt à programmer les fonctions lire et écrire, euh, pas en rattrapant euh, l'interrupted exception. Parce que si vous le rattrapez, bah, il est rattrapé, puis ça s'arrête là. Et du coup, votre thread ne se termine pas. Okay. Et du coup, il faut probablement changer... Enfin, euh, il faut s'assurer que euh, les choses sont, sont propres en fait. D'ailleurs, si je ne m'abuse, dans le code, euh, les deux primitives elles une l'interrupted exception. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. En gros, tu n'as pas l'intérêt à la rattraper. On peut être dans des situations où on a envie de les propager. D'accord euh, Voilà, donc effectivement, qu'il faut faire attention où on rattrape les, euh, les exceptions. Donc ici, je vous montre comment on pourrait le programmer. Donc c'est euh, le, le, le programme principal dans sa variante où on gère euh, les terminaisons. Donc ici. Vous voyez, je crée euh, des threads A1. Euh, Alors là, euh, on n'a pas changé le nom, mais on pourrait les récupérer, si vous voulez, sur, euh, aussi sur la ligne de commande. Enfin, on pourrait paramétrer les choses. Hein, mais bon, là, on, on les crée toutes. Et puis ici, on fait un join euh, sur... Ah, j'ai un problème d'annotation, je suis désolé. On fait un join sur TH1, tha 2 et puis euh, ensuite, euh, on lance... Euh, le interrupt, d'accord Donc le join, en fait, euh, je vais me bloquer et je n'exécuterai cette instruction-là que lorsque ces deux-là auront pu s'exécuter et donc que les deux threads ici mentionnés euh, seraient euh, terminés. Euh, on... Voilà. Euh, et effectivement, je contacte des threads qui seront probablement bloqués dans les primitives de ma boîte. D'accord Parce que évidemment, ce pas la boîte que je vais interrompre. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de thread. Mais elles seront interrompues dans une primitive de la boîte, c'est enfin, la de th 1 et à ce moment-là, euh, ça se passera. Donc là, en fait, ça marche, parce qu'on on s'est mis dans une condition où on a plus d'écrivains que de lectures. Voilà. Et puis, éventuellement, on catch l'exception. Euh, voilà. 17% de réussite. Voilà. On a commencé à 11h05 il est 11h45, j'ai mis 40 minutes. Et dans ces 40 minutes, je vais me dire, eh, « Oui, mais les solutions, je dois quand même discuter de variantes de solutions, de machins, de trucs, etc. » Vous aviez 1h45. Après, qu'on n'allait pas à me dire que le sujet était facile, était difficile. Par contre, l'examen se pourrait. Il se pourrait qu'il soit plus difficile. D'accord Donc, vous avez quand même intérêt à vous y préparer. Voilà donc, je vous propose, euh, bah, si vous avez des questions, je suis à votre disposition, soit sur le partiel, soit sur d'autres éléments du cours. Profitez-en. Sinon, on va manger. Bon, C'est un peu tôt quand même. Oui Par exemple, si on... Une variable, variable d'instance, une classe... Par exemple, le mutex là, on fait new Object, euh, mais pas dans le constructeur, et donc ça veut dire que ça sera exécuté avant tout, euh, alors, avant tout code du main, c'est ça Alors, ça quand vous, possible. en fait, euh, je, re, je reformule votre question. J'interprète la question comme qu'est-ce qui se passe quand j'ai un, un attribut dans une classe qui est initialisé à sa déclaration. Voilà. Et eh ben, en gros, euh, l'initialisation, si vous voulez, le constructeur. Ça se passe en deux temps. Il y a l'allocation de, de, de l'objet, la, de, de, de la classe considérée, et en fait, euh, dans cette allocation, les variables avec des valeurs par défaut sont initialisées. Et après, on exécute, je pense que comme ça, on exécute le constructeur. En gros, c'est un petit peu comme si ça faisait partie du constructeur. D'accord C'est-à-dire que, en gros, euh, là où le constructeur il est vraiment important, c'est quand, par exemple, vous avez plusieurs variables et que l'initialisation de l'une nécessite l'initialisation de celle d'avant. Alors en fait, ce que fait le compilateur, c'est que dans des cas comme ça, il détermine ce qu'on appelle un ordre d'élaboration. Et puis il y a des cas de figure où c'est un peu plus compliqué, où l'ordre d'élaboration, euh, dans ce là vous passez par un constructeur, ok, mais euh, les, les, les, les, les, les variables ne sont pas initialisées dans n'importe quel ordre. Par exemple, si je fais par exemple... Euh, euh, en ce moment, je, je navigue beaucoup entre Swift et Java, dont les syntaxes se ressemblent. Alors, euh, bon, euh, bon, disons, je déclare une variable euh, A avec une valeur, et j'éclare une variable B dont la valeur, c'est une fonction qui prend en paramètre A. Vous voyez bien que je ne peux pas initialiser B avant A. Mais le compilateur il saura déterminer les dépendances, et il saura, il, en fait, lancer l'initialisation de B après l'initialisation de A. Voilà. Et donc, quand vous faites euh, euh, mutex, enfin, object, mutex égale object, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, eh bien, vous savez, quand vous démarrez la première instruction du constructeur, eh bien, cette variable, elle a déjà été initialisée. Mais vous pourriez la mettre en première instruction de votre constructeur. Ça aurait exactement le même effet. D'autres questions Oui Il euh, y a plein de variantes. Sur, sur la terminaison, il euh, y a plein, plein, plein de variantes. Donc, il euh, y a même des variantes où euh, on peut se passer d'interface. Enfin, Là, je vous donne un exemple de programmation du truc. Euh, pour beaucoup euh, des solutions que je donne là-dedans, c'est une raison qu faut que je n'aime pas diffuser des corrigés euh, sous forme de texte, parce qu'on montre une solution et vous vous ah, c'est la seule solution qui vaille. Et en fait, non, il y a plein de variantes de solutions. Je vous ai dit, euh, par exemple, il y a des solutions qu'on a partiellement acceptées avec euh, euh, des attentes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le Prem à deux, là, il euh, mettait en attente sur des slips. Ça marche. Bon, c'est pas très beau parce que du coup, euh, a, alors, par contre, on n'a pas besoin d'un système de réveil de l'autre côté. Parce que comme ils sont réveillés périodiquement, c'est simplement le changement de la mise à jour de la variable, pour peu qu'il soit fait proprement euh, dans une section critique, qui va, dans la boucle, euh, qui s'exécute répétitivement à la fin de chaque slip, va réveiller euh, les lecteurs. Donc il n'y a, a, a pas de souci là-dessus. Hein, je veux dire, euh, il ne faut jamais. En, en, en fait, c'est un truc qui est, qui est propre à pas mal de domaines, mais particulièrement en informatique. C'est que les programmes. Ou les raisonnements en général, il n'y a pas un raisonnement qui est juste. Il y a des raisonnements qui sont faux quand même, hein, pas exagéré. Mais après, dans la famille des raisonnements justes, il y a des raisonnements qui sont justes et élégants, les raisonnements qui sont justes et moins élégants, etc., etc. Voilà. Bon, donc, donc euh, vous pouvez parfaitement avoir une programmation différente de celle que je présente ici, et par contre avoir tous les points. D'accord Faut pas s'inquiéter. Nous, on s'assure qu'on vérifie que ça marche. D'autres questions Oui De faire... Alors, c'est plus compliqué. Sur les pools de thread, c'est plus compliqué. Parce que le shutdown, c'est pas, pas, contrairement au nom de, du pool de thread, euh, ça va pas arrêter ce qui est déjà dans le pool. D'accord Donc on peut le considérer comme un arrêt différé. C'est-à-dire que, quand vous faites un shutdown, ça veut dire, je ferme le pool. Donc, on ne met plus de tâches dans mon pool. Par contre, les tâches qui étaient déjà dans le pool, elles vont être prises en charge par les threads du pool jusqu'à expiration. Et seulement à ce moment-là, le pool va se terminer. Donc Vous voyez, parce que euh, vous avez une autre primitive, j'ai un trou là, euh, dans le shutdown. C'est le stop ou un truc comme ça, non Ah, c'est le shutdown, non, peut-être. Ou là, vous arrêtez tout, tout de suite. D'accord Donc vous avez deux, euh, deux arrêts. L'arrêt que je qualifierais euh, de différé. D'accord Termine ce que tu as à faire, mon gars, puis après, euh, je, veux je veux plus entendre parler de toi ou euh, meurs. Ok, voilà. Et d'ailleurs, si je me souviens, dans Shutdown, Node, vous avez plusieurs variantes, À partir des variantes où vous récupérez euh, la liste des threads, enfin la liste des threads, excusez-moi, la liste des objets, des tâches, qui ne se sont pas encore exécutées. Donc voilà, c'est et les autres, elles sont sur des threads qui se prennent une interruption de, dans la figure. Enfin bon, c'est assez facile à détecter ça. Voilà. Oui, la question peut ne pas porter sur le partiel, profitez-en. Je veux dire, on est ensemble, c'est l'occasion. Oui les TME, ils sont corrigés quand vous allez au TME. Je ne comprends pas la question. Ah, les TME, euh, bah, ça dépend. En général, si vous voulez, quand il y a des choses très particulières qui sont vues sur le TME, les enseignants ont tendance à revenir dessus. Mais les TME sont regardés par vos enseignants. d'accord Donc là, adressez-vous à vos chargés de TD, T -T TME. Et en général, si vous voulez, s'il n'y a pas de... Si y a... Il n'y a rien qui dérive, si vous voulez, d'une solution relativement standard. Mais parfois, en regardant, on dit, Tiens, ça mérite discussion et c'est réabordé dans les, dans les, dans les séances d'après. Pas d'autres questions Vous avez tous si que... Oh bah ben On verra. Avant l'examen, rassurez-vous. Non, non, non, mais euh, j'ai donné comme deadline de correction mi-novembre. Donc après, il y a intégration, etc. Donc euh, vous, vous les aurez, euh, vous les aurez largement. Euh, euh, enfin, je pense que vous devez sortir. Enfin, à la lumière de ce que j'ai raconté, vous devez quand même sortir avec une idée de ce que vous avez réussi ou pas. Enfin, je pense. D'accord. Et euh, moi, je me suis permis au début de cette séance de souligner quelques éléments que personnellement je trouve inquiétants. Je ne suis pas le seul, hein, on a discuté euh, entre nous, parce que euh, ces chiffres là, on les regarde à la loupe hein, depuis euh, c'est pas une découverte le jour du partiel. Ah, tiens, il y a que 35% de gens qui regardent les vidéos. Genre, toutes les semaines, j'envoie un relevé à l'équipe enseignante, euh, qui d'ailleurs euh, euh, râle euh, assez régulièrement, paraît-il, euh, en TD pour vous dire un instant Mais putain, regardez les vidéos, je veux dire posez pas des questions idiotes, c'est abordé dans telle vidéo. Il n'y a pas de problème à poser des questions. Mais si la question, c'est parce que vous n'avez simplement pas regardé le, ou, la vidéo ou pas été au cours, ça revient au même, c'est un peu malheureux. quoi. Parce que si on refait le cours en TD, on ne fait pas les exercices pratiques. Or, les, les exercices pratiques, c'est justement de vous faire réfléchir sur des variantes des problèmes qui sont présentés en cours. Voilà. Euh, ce que je vous dis là n'a rien à voir avec la programmation concurrente. Ça, ça concerne toutes les UE, quelle que soit la, la nature qu'a le cours magistral. Je sais que vous n'aimez pas les cours magistraux, mais euh, c'est quand même bien d'avoir une idée de ce qu'on va avoir en... dans la pratique, qui sera faite plutôt, elle, en TD ou en TM. Vous êtes les no questions Bon alors, si vous n'osez pas poser des questions, encore une fois, il y a le forum. L'intérêt du forum, c'est que vous pouvez vous appeler Toto42 ou Tartampion. On sait absolument pas qui c'est. Et à la limite, on s'en fiche. Je veux dire, vous savez, en tant qu'enseignant, notre objectif, il n'est pas de traquer tel étudiant ou tel étudiant. On vous traquera de toute façon le jour de l'examen. Parce qu'il y a un numéro qui est relié à un nom sur votre copie. D'accord? Donc, on saura ce que vous voulez le jour de l'examen. Mais avant, on s'en moque complètement. Donc, il n'y a pas de questions idiotes. D'accord? Il peut y avoir des réponses éventuellement qui le sont. Donc, Là aussi, que ce soit sur le forum ou quand vous êtes face à vos enseignants, n'hésitez pas à vous lancer. Donc toujours pas de questions Bon, ben, je vais retourner travailler. Ou manger, peut-être. Non, j'ai rendez-vous, donc j'ai encore un peu de temps pour travailler. Mais Écoutez, merci. Alors, juste comme une remarque. Donc nous aurons, donc la semaine prochaine je publierai des vidéos peut-être avec un petit peu de retard parce que je suis un petit peu tendu puis je pars en mission là ce soir et je reviens que lundi matin donc j'aurai peut-être un ou deux jours de retard euh, sur les vidéos de la semaine prochaine elles sont pas toutes encore dans la boîte enfin, pour ceux que ça peut intéresser euh, la semaine d'après donc la semaine prochaine on, euh, 8, 8, on sera euh, 15 et ça doit être là, y a, euh, en novembre, c'est ça, ça doit être le 22 novembre on a le dernier cours euh, physique, et c'est un cours qui est entièrement dédié à vos questions. Donc, venez avec des questions, sinon c'est malheureux. Donc, tout ce que vous n'auriez... L'idée, c'est, encore une fois, euh, j'espère avoir insisté sur le fait que situation est un peu critique, l'idée, c'est, s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, c'est l'occasion d'en discuter. Après, sinon, moi, pas de problème, hein, on, fait, on regarde la correction du partiel de l'examen de l'an de dernier, mais je veux dire, mais ça n'a pas plus d'intérêt que ça D'accord Donc, si vous n'avez pas de questions, bah, le cours, il tournera un peu court. Donc, n'hésitez pas à, à gratouiller euh, sur une feuille toutes les questions que vous posez et venir dans 15 jours, dans le dernier amphi qu'on fera tous ensemble, enfin, ceux qui seront là, euh, pour poser euh, ces questions. C'est l'occasion d'avoir un autre point de vue. Vous pouvez aussi les poser à vos de TD. Hein, je veux dire, en général, il y a peu de chances pour que la réponse soit différente sur le fond. Par contre, dans la forme, évidemment, on a tous nos manières d'exprimer, euh, de s'exprimer. Voilà. Je vous remercie